Merci. Donc, monsieur le maire, monsieur le rapporteur, chers collègues, les trois premières délibérations qui nous sont présentées en ce début de conseil municipal donc, sont en rapport avec l'expérimentation dite territoire zéro chômeur avec la double question suivante. D'une part, celle de savoir s'il faut étendre ce dispositif pour le quartier des Brosses et d'autre part, s'il convient de le reconduire dans le quartier Saint-Jean avec l'avenant financier qui va euh, avec via l'association Le Booster de Saint-Jean. C'est pour nous l'occasion unique de faire un bilan de cette expérimentation qui s'est faite avec la création d'une EBE, acronyme pour désigner non pas un excédent brut d'exploitation, mais bien une entreprise à but d'emploi, afin de sortir les chômeurs de longue durée euh, de leur situation d'exclusion du marché du travail par l'insertion à l'activité économique. À ce sujet, notons que, tout en apportant leur soutien et à son extension à d'autres territoires, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, et Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, ont tour à tour livré leur examen critique sur cette expérimentation le 29 septembre dernier, lors de leur visite sur l'un des dix territoires dans le 13e arrondissement de Paris. C'est ainsi que Laurent Berger a lui-même reconnu, je le cite, qu'il y a des sujets sociaux qui sont posés à ces EBE, notamment sur la formation l'évolution des, des métiers et des carrières, les salaires, la représentation collective et le droit syndical. Philippe Martinez, quant à lui, a renchéri en ajoutant, je le cite là encore, dans les expérimentations, il y a du bon et du moins bon, et le moins bon, c'est quelques expériences où la reconnaissance du fait syndical n'est pas terrible. A noter que les deux secrétaires généraux des deux principales centrales syndicales françaises ont donc plaidé pour la négociation d'une convention collective qui serait susceptible de pallier. Ces manquements. À Villeurbanne, donc un peu plus de 4 ans après la mise en place de ce dispositif, force est de constater que le BE émergent coche toutes les cases des problèmes qui ont été soulevés par ces deux secrétaires généraux, comme l'a relevé le débat que notre section de Villeurbanne a organisé le samedi 2 octobre dernier en présence de la déléguée syndicale CGT d'Emergent et de la secrétaire générale de l'Union locale CGT de Villeurbanne. Pour mémoire et parmi les nombreux dysfonctionnements observés à émergents, il a été relevé euh, pêle-mêle, donc déjà ce qui a été déjà évoqué, hein, le non-respect du code du travail avec l'absence de fiches de poste par exemple, des formations en rabais et distribuées au bon vouloir de l'employeur, des salariés injustement sanctionnés et de façon illégale, des représentants du personnel dont les prérogatives ne sont pas respectées, et un droit syndical pour le moins malmené, malgré les, les interventions récurrentes de l'inspection du travail à ce sujet. Localement également, comme cela a été dit, hein, il a été dénoncé le non-respect de l'engagement à ne pas concurrencer les emplois de proximité dans le secteur marchand, ainsi que euh, le problème de la non-substitution des activités proposées à des emplois publics. Il a été également rajouté le fait qu'à Villeurbanne, donc, euh, les salariés qui siègent au sein de la gouvernance du comité local d'emploi sont choisis unilatéralement par l'employeur. Le booster de Saint-Jean, le problème se, donc, euh, se substitue souvent au collectif local d'emploi ayant pour conséquence que l'expérimentation échappe de fait de plus en plus au contrôle de la municipalité. Enfin, qu'émergent est la seule EBE fonctionnant sous, sous, sous la forme d'une société euh, par action simplifiée, alors que les autres EBE fonctionnent normalement sous la forme de SKIC ou euh, sous statut administratif. Donc au final a été dressé le constat d'une expérience qui semblait au départ prometteuse mais qui a connu au fil du temps des dérives qui ne peuvent plus perdurer avec un risque avéré qu'émergent se retrouve donc déjà donc en situation de concurrence et de sous-traitance vis-à-vis de sociétés privées, une sorte d'agence d'intérim locaux, j'allais dire, avec des salaires subventionnés par l'argent public. Ensuite, en substitution d'emplois publics à peu de frais, le tout euh, en participant à la déstructuration du droit du travail en proposant des emplois de plus en plus flexibles et précaires. Aussi, vous l'aurez compris, pour nous, le compte n'y est pas vraiment. En effet, nous sommes encore loin euh, des promesses de faire cette expérimentation à tremplin vers le CDI qui doit rester la norme, tout en respectant le code du travail auquel une EBE comme émergent ne saurait déroger. Alors maintenant, au-delà du constat, et pour paraphraser effectivement la, la fameuse phrase de Lénine, que faire ou que pouvons-nous faire Pour notre part, il ne s'agit bien évidemment pas de s'opposer à la poursuite de cette expérimentation sur le quartier de Saint-Jean et nous prononcer pour la fermeture pure et simple de l'EBE émergent qui renverrait ses salariés à Pôle emploi, pas plus, plus qu'il ne serait question de nous opposer à l'extension du dispositif sur le quartier des Brosses. Par contre, nous pensons qu'il est encore temps de reconnaître ces dysfonctionnements, de les analyser et surtout de les corriger afin que les choses puissent revenir sur les bons rails. À ce sujet, vous pourrez compter sur nous pour être pleinement volontaires et disponibles pour y contribuer en étant force de proposition avec des pistes de travail concrètes parmi lesquelles, je cite, le conditionnement de la poursuite de l'expérimentation à l'adoption d'un cahier des charges suffisamment contraignant en termes de respect du code du travail, de formation des salariés et de respect d'engagement des clauses de non concurrence d'emploi des secteurs privés et publics pour éviter un effet d'aubaine. 2. La réforme de la gouvernance du comité local d'emploi avec une meilleure représentation et représentativité des salariés. Et 3. Le repositionnement du booster de Saint-Jean, présidé actuellement par le directeur d'émergents par rapport à ce comité local d'emploi. C'est pourquoi, pour toutes ces raisons, nous allons nous abstenir sur ces trois délibérations et nous continuerons à le faire tant que les conditions que nous estimons nécessaires pour la poursuite et l'extension de cette expérimentation ne seront pas pleinement réunies. Je vous remercie pour votre attention.